Bonjour, bienvenue à cette petite vidéo explicative sur la configuration des dispositifs pour les administrateurs TIC aux écoles. On va y aller à notre menu, menu administrateur, dispositif, dans lequel on va y aller à configuration. Euh, cette étape, c'est vraiment importante pour déterminer certaines configurations qui vont faire que la plateforme IMT et etherners fonctionne d'une manière euh, douce, d'une manière appropriée, avec succès pour votre école. Donc, je vous prie de faire spécial attention. On va pouvoir créer notre propre euh, dispositif notre propre configuration mais pour euh, vous montrer on va aller à une de notre exemple qui est déjà créé donc on va on va faire l'édition et D'abord, il faut dire que eh, ces configurations qu'on va créer, après on va pouvoir ajouter tous les dispositifs qui appartiennent à ces configurations. Donc, d'abord, c'est vraiment important de faire une détermination de quel est le calendrier dans lequel on va à assigner ces configurations. Dans ce cas-là, on, on vient de choisir notre calendrier écoli, é, é, scolaire nord, donc ça va être pour les professeurs, pour les enseignantes, donc le, dans l'horaire de travail l'horaire de l'école. Et si on, va, si on fait ça d'une manière appropriée, on va pouvoir déterminer qui, c'est-à-dire les superviseurs, les enseignantes, les professeurs, les administrateurs eh, tics, dans l'horaire écolaire vont pouvoir euh, faire la, les, les ordres de supervision, de monitorisation, de sécurisation et avoir euh, des retours, accès à leurs rapports d'activité, de navigation, de YouTube, de recherche, etc., comme vous déjà connaissez. Mais si on, va, si on fait ça d'une manière appropriée, on va déterminer d'abord la ligne qui fait la séparation entre la supervision à l'horaire écolaire et dehors, c'est-à-dire la supervision des familles. Après ça, on va déterminer les filtres par défaut, les filtres web, donc on va pouvoir choisir entre les filtres qu'on a déjà configurés, déterminés, donc, si on met, comme vous savez, les filtres par défaut, tous les dispositifs vont être dans les couleurs vertes, c'est-à-dire dans la liberté totale. C'est-à-dire aussi que, non, que les dispositifs vont pouvoir accéder, naviguer, faire la navigation, tout ça, à l'interne de la limite configurée d'une manière préalable par l'école. C'est-à-dire que dans, dans ce, euh, aucun cas, ils vont pouvoir accéder. À à contenu inapproprié, contenu sexuel, drogue, euh, jeux, violence, etc. La même applique pour le filtre YouTube. Vous pouvez choisir le filtre de YouTube que vous avez, deviez avoir de configurer d'une manière préalable. Donc, et ça, ce sont les trois premières étapes très importantes pour déterminer la configuration dans laquelle on va intégrer après les dispositifs qu'on veut, qu'on qu avait soin. Dans les cas là que votre école, euh, la technologie des dispositifs soit Chromebook, vous pouvez faire l'intégration sur euh, Google Workspace, Google G, euh, Google G Suite d'abord, et de la même façon, si vos dispositifs sont iOS, vous pouvez choisir, si, vous, si votre école a une MDM installée, vous pouvez choisir les MDM que soit, euh, si vous choisissez les MDM propres des par paragères, vous allez avoir une certaine possibilité de faire des restrictions paragères euh, dans un niveau plus en euh, détail. Donc ça c'est tout, euh, vous devez vous souvenir de faire la, la, la configuration des calendrières la détermination des calendriers, les filtres par défaut ou les filtres que vous décidez, soit pour la, les filtres web soit pour les filtres YouTube. Dans le cas que vos dispositifs sont Chrome, que vous pouvez faire l'intégration avec Google Workspace. Dans le cas que vos dispositifs sont iOS, vous pouvez choisir le, le MDM, s'il si y a une dans, dans, dans votre école, s'il y a les euh, IMDM de IMT Laseros, son propre IMDM, vous pouvez choisir le niveau de restriction par ailleurs. Donc et ça c'est tout pour l'instant. Comme toujours, je vous prie de nous suivre à nos réseaux sociaux et professionnels. Merci à la prochaine.